Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment va? Ça va bien. Ça va? Il faut regarder là, pas là. Je regarde où je veux. <rire> si je veux regarder comme ça et je leur parler en ah. même temps, c'est ah possible. Oui. Je regarde comme ça, c'est mieux. Voilà. Bonjour les loulous. Euh, je voulais vous partager quelque chose. Oh là là là là, quel courage. Je partage ouais. Tu voulais que je sois avec toi ou je vous laisse tout oui, seul entre bien, vous? viens, viens, viens. Je peux vous laisser entre vous. Non parce que de toute façon j'ai remarqué que les vidéos où elle, elle est toute seule, vous faites plus de vues que quand moi je suis tout seul. Alors je vous remercie les gars, c'est gentil hein. Euh, j'ai un défaut. Oui, je confirme. Mais un seul, hein. Ah, elle m'a fait mal. J'ai un défaut, c'est que je juge les, les, les jambes trop vite. Je suis d'accord. Ah, elle m'a refait mal. Et, euh, et disons que c'est ce qui m'est arrivé il y a, y a quelques temps de cela. Et encore avant, et encore avant, et encore avant. Pardon, je me tais, pardon. Tu veux des baffes oh, Oui. <rire> oui, ensuite et euh, donc pour essayer de faire court... Euh... Oh, elle a ah Elle <rire> m'a le pied. Je vais pas y arriver Bon, tu y vas Donc pour faire court, euh, je devais euh, effectuer un travail avec une personne. Cette personne-là s'est désistée et on m'a euh, imposé une autre personne que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Et, euh, et ça m'a pas du tout plu ça m'a pas du tout enchanté et je me suis dit cette personne quoi qu'elle fasse quoi qu'elle dise euh, elle de elle toute façon tout elle, a, elle a faux, elle est bête elle, ça ne changera rien et euh, et le je voilà. voir, parce que là, vous savez pas mais il y a quelque chose qui cuit donc oui, je, reviens, continue, hein, je reviens continue hein. je reviens et euh, et donc on devait travailler ensemble et, euh, et je supportais pas cette personne vraiment c'était euh... oh ces vannes, euh, je les trouvais pourries, euh, ils me faisaient pas rire, ils m'énervaient, ils m'agaçait et tout, tout, tout, tout ce que cette personne pouvait faire, c'était pas bon. Et il aurait pu me mettre la lune à mes pieds, euh, voilà. Donc... Euh... Vous voulez une frite <rire> Je vous mens pas, hein, je faisais à manger. Donc euh, je me suis dit, on doit travailler ensemble. Donc il serait peut-être... moi j'ai le bras qui faiblit en fait. <rire> mais oui mais... <rire> Vas-y, bah brèche peut-être alors j'avais deux minutes, encore rien dit <rire> Pardon Hein Quoi euh, je sais même plus où j'en étais à cause de toi, alors. Bon, je m'en vais. Donc, comme on devait travailler ensemble, je me suis dit que peut-être, ça serait peut-être bien que je fasse des efforts. Lui, il avait rien demandé, à... il avait pas demandé à venir, a... Voilà, et donc, euh, Je m'étais dit que ça serait peut-être bien que je fasse un effort. Euh, d'essayer de le connaître un petit peu mieux d'essayer de voir comment ça se passe donc euh... donc en apprenant à connaître cette personne ben, euh, je me suis rendu compte que ben, ces blagues, ces vannes elles n'étaient pas si pourries que ça c'est juste que comme euh, je ne voulais pas rire ben, ça ne me faisait pas rire puis, je me suis rendu compte que ça me faisait rire et voilà donc euh, ça va beaucoup mieux avec cette personne du coup je me suis excusée parce que c'est important parce que je n'ai pas été très sympa j'ai pas... voilà, bien montré qu'il m'embêtait et... Où tu vas, hein euh, Je t'embête Je te laisse parler, Tu es partie dans un discours... Euh, il paraît que je cause beaucoup, mais c'est pas mal, toi aussi, hein Mais il faut bien que je mette un contexte dans l'histoire, euh, je veux pas dire... Bon, voilà, faut pas juger les gens Mais enfin... les gens attendent Vas-y, c'est quoi la conclusion Les gens attendent, les pauvres Je t'aime <rire> Donc, voilà, donc, euh, je me suis excusée auprès de cette per... Merci. De auprès de cette ah, personne. Voilà. Et c'est vrai qu'il a, il a accueilli mes excuses avec plaisir. Et, euh, et maintenant, on est bien parti pour devenir de, de bons amis. Et, oh. et, euh, et voilà. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais été ridicule. Et c'est vrai que c'est une, une belle rencontre. Et, euh, et voilà. Voilà. Donc, ne jugez pas trop vite. Et puis, je vous dis, simplifiez-vous la vie et à demain. Et toi, tu dis quoi Peace <rire> Ciao